bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui immersion à chiconi d'accord immersion à chiconi euh, on va commencer vers le haut de chiconi euh, c'est-à-dire vers le collège de chiconi euh, je vous souhaite un, un très bon live n'hésitez pas à partager à liker Alors, je vous souhaite un très bon live. Donc ici, on est près euh, du, de l'école maternelle, ici. D'accord. On n'est pas loin du stade, aussi. Euh, je fais quelques manipulations. Après, on est parti... Allez Chiconi, ceux qui veulent visiter Chiconi avec moi, c'est parti. Nous sommes partis. N'hésitez pas à partager. On est parti. Donc cette portion de route que je prends ici, c'est pour aller vers le collège de Chiconi. On essaye un petit peu de se faufiler à droite à gauche. Euh, comme vous le savez, on va pas toujours avoir le réseau avec nous. Des fois ça va capter, des fois ça va pas capter. Donc à prendre en compte que ici euh, ça capte pas partout. C'est pas partout qu'on va avoir du réseau à Mayotte, vous le savez. Allez comme Salamoura wa Balkat. GG Lagoni, GG Wawalio Wavo, GG Wana, GG Hasi, Wawalio Hazini, Wawakawasi Hazini, GG Stongo Moafed. Chikoni les amis, on est à Chikoni <coughs> aujourd'hui c'est Alors, le collège se trouve où On prend les rues, hein. euh, je pense que le collège se trouve au fond, mais... Ici, on a une mosquée. On a une mosquée ici. Alors, la mosquée qui en en rénovation il y a les gens qui travaillent allez, partagez, partagez, partagez le live s'il vous plaît donc euh, la mosquée qui est en train d'être euh, retapée une très belle mosquée petite mais belle on dit jamais que c'est petite elle est grande, c'est une grande mosquée parce que c'est la maison de Dieu tout est grand donc... Euh, Allez, on partage le live, les amis, on partage le live. N'hésitez pas à partager le live. Donc ici, on va en monter. Alors, le collège, il est où le collège Que je vois, que je vois, il a... Ok le collège il est un petit peu plus loin Chiconi Chiconi Chiconi Allez ceux qui sont de Chiconi là partagez sur votre profil ceux qui résident ici Partagez non, mais qui hey, bouge ça va a un mehi qui bouge Zatsmehi rati Ah bah je rati Allez, partagez, partagez, on partage les amis, on partage Je suis chez vous, ceux qui habitent à, à Chikoni. Alors, on va prendre la petite rue qui monte et c'est aussi donc ici une petite portion de route hein. voilà une petite euh, portion de route ici alors les amis là on est en live hein. on n'est pas en décalé on est en direct, d'accord Profitez bien de regarder, euh, de voir les choses, de voir ce qui se passe. D'accord, c'est des moments uniques. Alors ici on a des parkings un petit peu bizarres aussi, comme ailleurs. Hein. Donc... on euh, une route qui monte vous voyez l'état euh, de la route hein. et là imaginez quand il pleut c'est impossible d'accéder parce que c'est très dangereux, très glissant donc j'imagine pas le propriétaire qui vit en haut donc la mairie doit, doit l'aider à mettre euh, doit lui mettre tout simplement une route ici pour lui faciliter d'aller chez lui tout simplement. Allez, partagez, les amis, partagez, partagez. Nous sommes à Chiconi. Chiconi. Ouais, ça. Alors ici, on a un petit croisement euh, vers la route qui mène vers le collège d'accord. Ici, une autre portion de route qui mène vers le centre-ville Donc on va s'étendre un tout petit peu J'ai peur qu'on n'y ait pas de réseau euh, quand on monte euh, cette portion de route là j'ai peur qu'on n'y ait pas beaucoup de réseau. Mais on tente le coup quand même. Qui tente rien à rien. Donc euh, j'espère bien vous faire profiter. J'espère bien vous faire profiter des images. Vous voyez, ici, on a des, des grandes cannes à sucre. Mmh, nyam, nyam. la beauté de Shikoni alors est-ce qu'on va trouver des ordures ici est-ce qu'il y aura beaucoup de déchets ici ou pas moi le plus important c'est de vous montrer le développement les bâtiments euh, ce qui a changé je ne peux pas prendre tous les accès parce qu'il y a énormément d'accès à prendre euh... <coughs> Je vous demande de partager les amis, partager, partager, partager, partager sur votre mur, partager sur les groupes, pour que ceux qui sont loin de chez eux, ceux qui sont en France, à la réunion, comment, en juin, peu importe, Qu'ils puissent voir un petit peu à quoi ça ressemble chez nous. Parce que c'est pas tout le monde qui fait ça en Mayotte il n'y a que moi qui fais ça en Mayotte, des immersions. Donc des immersions live, c'est moi. Vous pouvez trouver euh, avec moi Zocol TV. Et oui, plongé dans la réalité. On est plongé dans la réalité. Alors ici, il y a une route. Euh, donc, je vous ferai une conclusion bref à la fin de ce que je pense de Chiconi au niveau de l'entretien, la propreté. Pour l'instant, ce que je vois, euh, ça me convient au niveau... De, de la propreté. Pour l'instant, je, je vois pas trop de grands déchets. Un stockage massif de déchets. Pour l'instant, j'ai pas croisé. Quelques voitures, quand même, quelques épaves. Quelques épaves, quand même, qu'on a ici. On a la route qui monte jusqu'au bout. Vous la voyez bien. Après, c'est une route en terre. Je pense euh, qu'il y a des habitations au-dessus. Donc ici quelques déchets quand même. Toujours ça, ça reste la hantise des Maorés. Hein. Les déchets, les décharges sauvages. Donc, vous voyez, on vit avec ça. Allez, on redescend. Alors, je fais des efforts. Je fais des efforts pour prendre tous les accès. Et sachez que le réseau ne peut pas être tout le temps avec nous. Des fois, ça va ramener un peu. Donc, euh, je vous demande euh, d'être compréhensif et compréhensif pour ceux qui sont sur le live. Chose ici, hein. Quelque chose. Alors on essaye de bien quadriller, euh... on va quadriller bien, Alors, je pense que le collège il est pas, plus... il est pas très loin c'est très grand Chiconi. très grande superficie. Voilà. Je veux être curieux, je passe ici, ah, je vois un chat qui est allé, je ne sais pas s'il si bronze, je ne sais pas ce qu'il fait, on dirait qu'il est mort le chat. Ah non, il n'est pas mort. Je croyais qu'il était mort. Donc là, euh, c'est des résidences ici. Hein. C'est censé être un chemin pour accéder à la résidence qui est là. Donc ici, tout ça, c'est une propriété. Vite que je sors. Normalement, le propriétaire, il est en train de mettre un portail. Mais j'étais bien curieux là pour le chat. Alors... On sort vite. Donc là, on est censé aller vers le, le collège. Salam comme Collège de Houndbe. Collège de Houndbe. Ouais, attends, Collège Ah. en Là, en fait. Là, en comme toi de Tu vas tout droit. Tu montes jusqu'à là-haut, là-bas, là, il va y avoir une autre route là bas Oui! Mais carrément là-haut. Là, après le collège, c'est loin. Ah, c'est loin, ouais. Après, non, je, je... fais. là? Ouais. Tu vois, je vais de la droite là Ah, non, je, je, je quadrille juste la zone, là, en ouais. fait. Il faut monter juste Il là Ah, ok, merci. Hein. Donc, comme vous avez entendu, le collège est très loin, donc on va se baser de ce ski ce qui est à proximité de la ville euh, on va rester à proximité hein. on reste à proximité de la ville le plus important pour moi c'est de vous montrer la ville ce qui s'y trouve donc là ici on a des petites portions de route en terre normalement ça doit être bitumé Ouh. on n'a plus de réseau. Vous voyez que ça capte difficilement. <coughs> <coughs> ah, quand disent bah, ça me para, me un long un oui, tu as Oh, non, on doit donc ici on a une petite portion de route là. Ah, il y a des habitations Alors Je ne sais pas il pas Donc ici on a Des résidences Les petites rues Alors, pas mal de résidences ici donc là on va prendre ce chemin là pour sortir de l'autre côté c'est assez silencieux les propriétaires sont partis au boulot hein. ouais. c'est assez silencieux ici quelqu'un là il y a une boutique Je ah, Je passe. Je passe. Je passe. Je passe. Je passe. Oui. <brushes> ah, Oui. Ah, c'est un bâton. un bâton. collège <inaudible> c'est Ah, collège un bâton. Ah, collège un Ah, c'est Ah, Ah, Ah <inaudible> Je suis en train de ok ok merci hein Alors ici, on refait demi-tour les amis, on revient sur nos, notre chemin, là vous avez vu le plus haut jusqu'où il y a des habitations massives, donc je reviens sur le, le chemin. Partout que ça Ah, il y a un y a un qui. Donc là c'est le réseau hein, qui donc euh, comme je vous disais de temps en temps on va pas avoir du réseau à 100% donc si ça bug un peu c'est que le réseau on capte pas bien donc c'est assez normal donc ne vous inquiétez pas alors on descend non zo quoi ça Sono now we send our bacon zibacosuga, minu, my cuni bacon orimprasunuka, now parambam traho, Tiamarashi, then Oh, I come to one high. How dangle Ziazugi bacon zibacuo. No shakabu. Oh, tu tu tu two, voilà, rampe tout drôle, ma vie n'a Hey, il paheni bingi beaucoup là. Ça, ça Oh, ah. On n'ouvre pas les voeux hein, ça donc qu'on en mourir à ce gemenai. Ah ou peut Je ne sais pas ça, je ne sais pas si je suis sérieux. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si y un y chandra. Il chandra. a Il a l'opposé du collège non mais en fait je voulais pas vraiment non, on a un chat ici qui dort alors ici on a des déchets je viens de voir Vous voyez on a un stockage ici là qui est un petit peu bizarre ça se voit presque pas en fait l'objectif c'est de ne pas de l'objectif c'est de ne pas filmer le collège mais filmer plutôt Faire un zoom du village de Chikoni, d'accord Faire un grand zoom ici. Bon, on a pas payé tout nous, hein, place on veut, on comme c'est Alors qu'est-ce qu'on a ici On a des chemins et comme j'aime bien me faufiler, me faufiler. Alors ceux qui sont de Chikoni, je suis chez vous. Je suis vous. Que je suis chez vous. Je Donc, chez vous. Je Je suis Je vous. Je suis Je en suis je donc, on voit maintenant un petit chemin, c'est le voisinage. Ah, lui, il aime bien les plantations, donc c'est bien. Ça se voit qu'il a travaillé à Coconi lui. Il a fait le lycée agricole. Alors, on a un deuxième chemin qui est là. Ça, s'amène ça où On a toujours une présence de déchets ici. Hein Alors, on va bien prendre le temps aujourd'hui, les amis. On va prendre le temps de filmer. D'accord Alors ça, j'ai rien compris. donc vous voyez là, il y a bien des dalles jusqu'au bout. Et là, arrivé ici, petite surprise. Comment on descend N'importe quoi ça. C'est du n'importe quoi. Et des fois, je sais pas des fois ce qu'ils font là. Alors là, ici, petite rue non goudronnée. Et ici, route non goudronnée aussi. Donc c'est ça la hantise. Comment il fait le propriétaire ici, là comment, comment vous faites là Comment ils font Est-ce que les, les maires des villes, est-ce qu'ils descendent pour marcher dans les villages pour voir ce qui s'y passe un petit peu le propriétaire là il a beau dire à la mairie ben moi je voudrais un accès pour aller chez moi au moins minimum jusque là après il se démerde l'autre mais ça quand même chiconi bon on capte pas bien ici on va faire demi-tour bon les amis il y a des endroits où on n'a pas de réseau on n'a pas de réseau on n'a pas beaucoup de réseau donc euh, je vais éviter d'y aller. Donc là on fait le tour. Ici c'est il y a la rénovation. Eh hey, yo collé École primaire. École primaire. Ah ok d'accord. Donc ici on a la rénovation euh, de l'école primaire de Chiconi côté haute vers le stade donc l'école primaire alors on est l'accès principal de la route d'accord vous avez, vous voyez hein. donc l'accès de la route euh, direction alors ici direction sada vers cette direction là et euh, l'autre direction c'est quand on va vers soa ici direction soa ici et direction sada ici donc nous on reste euh, dans le centre de Chiconi, on va y aller. Donc petit zoom ici les amis, d'accord Vu, Je suis pas en train de je suis pas en train d'inventer ou quelque chose. Je sais pas par contre là, je ne sais pas combien de temps c'est là. Hein. Je ne sais pas combien de temps c'est là. Peut-être ça fait plusieurs semaines ou pas, je ne sais pas, aucune idée. Ça en plein centre-ville, tout, tout ça les épaves de voitures, tout ça ça doit dégager tout ça on doit dégager ça tu vois là ça prend de la place pour rien la ferraille comme ça ça doit bouger et le propriétaire du véhicule les gens qui ont des véhicules comme ça ils doivent être sanctionnés Ils font venir leur assurance pour récupérer leur tas de merde l'amener à la casse là bas parce que ça prend de la place pour rien du tout donc chiconi Donc on va descendre, on s'enfonce dans le centre ville. Ah oh, là c'est parfait un matelas. Un matelas ici, bien, voilà. Super hein. Ah oh, super, super les gars, super. Ça se passe bien, chiconi. On commence à voir un petit peu de la merde là. On commence à voir de la merde. s'enfoncer dans la ville. C'est pas le maire, j'espère. Donc, la... la rénovation de l'école élémentaire de Cavani, commune de Chiconi. L'école élémentaire de Cavani. Mais on n'est pas à Cavani ici, on est à Chikoni. <rire> aïe aïe aïe. Alors, on va faire une petite montée pour que vous puissiez voir cette zone-là. Allez, partagez les amis, partagez, donnez de la force. Parce que mon objectif, c'est de vous montrer ce que vous ne pouvez pas voir. Euh, ceux qui sont loin, alors partagez s'il vous plaît chacun sur votre profil. Euh, donnez de la force. C'est important pour moi euh, de me donner de la force pour continuer euh, chaque jour à faire. salam alaikum Ah c'est Si Ah ça Salam toujours notre part. Maintenant, c'est une question de quelques secondes. Bon, alors, revenons à nos moutons. Ici. Ça monte, d'accord Moi, moi, je suis à Mayotte, hein. d'accord Je vais pas, je n'aurais pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas peur. Je suis allé dans des dans des théâtres de guerre. Je suis allé dans des zones de guerre, donc euh... moi, j'en ai rien à foutre. Soit c'est toi ou moi. Il y a deux possibilités, deux choix, c'est ça ce que j'ai dit. Il y a deux choix. Soit c'est toi ou moi. L'un ou l'autre. Il y en a un qui va crever. Bon alors revenons à nos moutons, on monte ici, petit parking qui est pourri, d'accord, petit parking qui est pourri, alors je ne sais pas où ça mène, jusqu'ici ça s'arrête les travaux, petite décharge ici, tranquille, d'accord, Alors, est-ce qu'on a du réseau On a toujours du réseau. Euh, alors là, on rentre dans la forêt. Je ne sais pas s'il y a des bidonvilles là-bas. Euh, J'en vois pas d'ici. Peut-être encore plus loin, si on s'enfonce au plus loin. Euh, je ne sais pas si on aura du réseau ou pas. Mais c'est ça ce que je, je cherche aussi, là, les bidonvilles. Je ne sais pas quelle zone ici il y en a. Bon, alors, parking aménagé, mais il y a un petit peu de la boue dessus, enfin, aménagé, bétonné, tout simplement. Ici, les gens peuvent se garer, mais manque de nettoyage quand même, manque de nettoyage massif. Eh oui, ça manque de nettoyage quand même. Ah, merci à ceux qui m'aiment, moi aussi je vous aime les amis. Je vous aime énormément, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Ceux qui m'aiment et ceux qui m'aiment pas, que Dieu vous protège. Alors, on prend ce petit chemin-là, est-ce qu'on va tomber chez les voisins ou pas Non, c'est un chemin normal, on peut emprunter, ouais... Ça m'a plutôt l'air euh, c'est un chemin ouais c'est un chemin tout le monde peut accéder donc il euh, n'y a aucun souci à connais ça va me donner euh, du fil à retordre, car c'est grand d'accord il y a beaucoup de zones à quadriller Qui c'est qui habite à Chiconi là Qui c'est qui vient de Chiconi ou qui a de la famille ici sur le live Invitez-le, partagez-lui la vidéo sur Messenger ou sur votre profil, comme ça il pourra voir chez lui. Une école maternelle ici, on a une école maternelle là, ça c'est une école maternelle. Quelques décharges ici. Alors, on va aller un petit peu en hauteur, là, histoire de voir. Allez, partagez, partagez, les amis, partagez. alors on va se mettre un petit peu en hauteur parce que moi j'aime bien ça on va utiliser la hauteur du bâtiment pour filmer un petit peu en hauteur peu en hauteur de Chiconi, d'accord c'est énormément grand il y a du boulot pour quadriller tout très grand Chiconi. allez on partage, on partage, on partage je vous veux nombreux et nombreuses sur le live nombreux et nombreuses Allez, on partage, on donne de la force, les amis. Partage dans les groupes. Partage un petit peu partout. Mayotte, bienvenue à Chiconi. Ah, ici, on a des escaliers qui montent. On va monter un peu. On va aller au minimum jusqu'au carrefour. Partout. alors on va monter un tout petit peu pour voir aussi parce que quadrillé partout c'est pas vraiment ça il y a une propriété là bas en haut la route est, elle monte jusqu'à quel niveau c'est pas Continuer à monter, ça monte, ça monte, ça monte, ça s'arrête pas. Ça monte beaucoup, on va aller voir. alors les amis on fait beaucoup de marches. ça fait faire beaucoup de marches. c'est ça ça fait du bien c'est du sport hein, la marche donc ici vous voyez il y a des habitations normalement c'est censé être une route là vous voyez ça s'arrête là alors pourquoi ça s'arrête là je ne sais pas en tout cas ici la commune doit mettre une route qui monte jusqu'aux habitations c'est comme ça et là vous voyez ce qu'il a fait il a mis des, des sacs de ciment compacts mais ça ne fera rien ça ne fera vraiment rien c'est le calvaire c'est le calvaire pour ceux qui habitent ici d'accord ça continue jusqu'en haut d'accord c'est vraiment le calvaire pour ceux qui vivent ici en hauteur ils sont pas aidés Donc en face, vous pouvez voir Sada, je vais vous montrer Sada, d'ici on peut voir euh, le village de Sada. Je rappelle Sada, on a déjà fait une immersion à Sada. Donc vous pouvez taper euh, sur la barre de recherche de Zocul TV vous pouvez euh, Tapez immersion sada, vous allez tomber sur le live. Pour ceux qui ont envie de voir, vous allez tomber dessus. Ça Coucou Ça va toi Bien yeah. Allez, ne viens pas sur la route. Hein. Alors, une petite route de terre. Ici, on a une route de terre. Ça va Alors ici, on a Chiconi. Euh, chiconi euh, la zone qui est plus bas. Il n'y a des lieux ou tu Ah, tu ok. Alors en face là-bas, on a Sada. Vous voyez Sada d'ici. Alors. Là, d'ici, on va apercevoir Sada, le village de Sada, alors, on va se mettre comme ça, vous voyez, Sada au plus loin, c'est Sada qu'on voit d'ici, hein. quand on est à Chikoni, voilà, vous voyez, Chikoni et Sada en face, on voit bien, donc voilà, je vais prendre les petits chemins, d'accord alors, on va pas passer par ici, je vais passer par l'autre côté. Hein? Ah, tu t'en as devant toi. On est jusqu'à des ronds. Nous dans des ronds. Hein? Hein? C'est une roule ou un endroit de Ah ah. C'est pas Bon alors, il y a des escaliers ici. Et suis là, je suis là, je suis Allez, on partage les amis, partagez, partagez, partagez le live. Partagez, partagez, partagez. Je vous demande de partager. Alors, on est près du stade. Je vais basculer l'autre côté de, du stade pour aller vous montrer le stade de Shikoni. On va aller le voir de maintenant Mais il y a des marches Il y a beaucoup de marches bon Njema, ma tu te zoque à c'est Bon, alors on va aller vers le stade. Là ici on a une petite place ici. Il y a les jeunes.